Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur eTwin. Alors je vous avais déjà euh, présenté eTwin euh, e précédemment, euh, ici cette vidéo fait partie euh, d'une playlist, donc je ne vais plus vous réexpliquer comment installer eTwin euh, e avec Unity, mais c'est tout simplement une asset disponible sur l'asset store. Je vous mets ici le lien de ma précédente vidéo qui permet de voir comment on peut l'installer et notamment utiliser euh, une fonction de eTwin qui est euh, MoveTo, qui permet de déplacer un objet. Alors je vais vous présenter maintenant eTwin euh, e et je vais plus spécialement vous parler ici de Punch Scale. Alors si on repart au niveau de la documentation officielle de eTwin, on peut observer ici dans la documentation toutes les possibilités que nous offre ce, euh, cette extension. Alors, on va s'intéresser ici à punch PunchScale et vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc, vous pouvez observer ici la façon de l'utiliser et vous avez ici des propriétés, des types euh, qui attendent ces propriétés. Et ici, un petit résumé sur ce que peut faire en fait, euh, tout simplement, cette, euh, cette fonction PunchScale. Donc, je vais vous montrer maintenant comment l'utiliser. Donc, nous voilà de retour dans Unity. Vous pouvez voir un simple cube dans une scène 3D avec ici ses euh, composants par défaut. Donc j'ai au préalable créé un script qui s'appelle e Punch que je vais glisser sur mon objet. Et on va l'éditer ensemble pour maintenant utiliser e -twin. Donc ce que je vais faire au start, je vais tout simplement aller chercher maintenant e et je vais faire un Punch Scale. Si j'ouvre les parenthèses, on peut voir que ça me demande ici des arguments. J'ai deux surcharges possibles et évidemment la première permet d'utiliser une hash table, on va voir ce que c'est un peu plus tard. Et la deuxième c'est je dirais celle qui nous permettra d'utiliser euh, de la façon la plus simple euh, les fonctions de eTwin. Donc le premier argument est la target, le game object target. Donc ici c'est this game object, en fait c'est le cube là où est positionné mon, mon script. Ensuite ça attend ici euh, un vecteur 3 pour le je dirais la, la, la, le, le punch qu'il faut lui apporter. Vous allez comprendre ce que c'est le punch tout de suite. Et par défaut bah, je vais mettre ici 1,5 float, 1,5 float, 1,5 float. Vous l'aurez compris ici on va le faire sur tous les axes. Et le dernier argument qui m'est demandé, c'est le temps. Donc je vais mettre ici deux flottes au niveau du temps en fait, d'exécution. Donc voilà, ça suffit ici pour animer mon objet. Donc si je retourne dans Unity que je laisse compiler et que j'exécute ma scène, vous allez pouvoir observer ici ce qu'est le punch scale. Ça va tout simplement donner un effet aller-retour comme vous pouvez le voir quand je lance ma scène au niveau ici de mon objet. Donc ce n'est pas bien compliqué à utiliser. Alors, évidemment, maintenant, euh, on pourrait utiliser ça de différentes maçons et utiliser, par exemple, ici, une hash table. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer ici l'update et je vais ici passer « this game object » et là, je vais tout simplement ici passer un « itwin.h euh, » ici. J'ouvre les parenthèses et je n'oublie pas d'en mettre une autre derrière parce que, ici, n'oubliez pas que je l'ouvre ici. Donc, à l'intérieur de ces parenthèses, ben, je vais pouvoir y mettre les propriétés « itwin ». Donc ces propriétés e on les trouve dans la documentation officielle. Donc vous pouvez observer ici qu'on a ament, donc qui correspond tout simplement au vecteur 3. On peut aussi utiliser x, y et z si on veut individualiser en fait les axes. Euh, on a le time, on a le délai, on a le loop type, parce qu'on peut aussi faire un loop, et on a d'autres choses. Donc comment utiliser ça bah, C'est très simple, on prend ici ament et on renseigne le type de données euh, qu'a besoin ici l'argument. Donc on retourne dans Unity, donc on va tout simplement maintenant noter entre pour, comme chain de caractère amount, on va séparer par une virgule et on va mettre la valeur. Donc new vecteur 3, et ici je vais mettre, voilà, euh, on ne va pas s'embêter, on va mettre 2 flottes virgule 2 float, virgule 2 float, float. Ensuite, bah, je remets une virgule, je vais à la ligne, et là je peux par exemple ici choisir le time, donc c'était le nom de l'argument, et ici je vais mettre par exemple 3 floats. Voilà. Et je peux maintenant, euh, bah, par exemple, utiliser le loop type qui est un autre argument. Loop type. Alors, c'est tout en minuscule, pardon. Et pour utiliser le loop type, je n'oublie pas la virgule ici. Pour utiliser le loop type, bah, je vais tout simplement utiliser point type. Et ici, je vais avoir accès ici à tous les loops possibles. Le loop normal, le ping-pong. Donc, je vais prendre par exemple ici le ping-pong. J'enregistre, je retourne dans Unity et on exécute. Et on va pouvoir observer ici que maintenant, mon animation va se jouer en boucle c'est à dire avec le loop vous pouvez voir que ça revient et évidemment automatiquement ça se rejoue voilà en fonction des délais que j'ai mis comme vous pouvez l'observer bon vous pouvez voir que c'est assez simple à utiliser alors euh, ce qui est intéressant maintenant c'est qu'on peut utiliser ça dans certains cas alors je vais vous montrer ici un petit exemple qui pourrait être bien utile alors vous pouvez voir ici un projet 2D qui euh, possède un, un menu classique. Donc si je passe ici, j'ai les boutons voilà, euh, qui fonctionnent euh, de la manière euh, qu'on connaît avec euh, Unity. Et euh, maintenant ce que je voudrais c'est les animer. Rien ne m'empêche de le faire sur un objet 2D et même sur un élément de lui. Vous allez voir que ça fonctionne. Donc j'ai ici mon bouton Play, j'ai ici mon bouton Settings et j'ai ici mon bouton Exit. Vous voyez que j'ai les trois. Donc ce que je vais faire, je vais euh, leur attribuer ici le script qu'on a créé qui est e Punch. Je vais aussi ajouter un event trigger, histoire ici de pouvoir tout simplement affecter par exemple à mon bouton play un nouveau type d'event et je vais mettre le pointeur enter. Je vais faire un petit plus euh, et maintenant on va retourner dans notre script pour modifier les choses. Donc pour l'appeler ici de l'event trigger, je vais passer ici euh, cette méthode en public et je vais l'appeler ici punch, punch scale. Je vais garder ici des arguments, alors je vais mettre un peu plus petit, voilà, 0.5 float, 0.5 float sur chaque axe, et je vais évidemment enlever ici l'argument de loop type qui ne m'intéresse pas dans ce cas-ci. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement prendre ce script, l'attribuer ici dans l'event trigger, et je vais pouvoir aller chercher ma méthode publique, publique pardon, qui est punch scale, et je vais pouvoir faire ça sur tous les boutons. Voilà, je fais mon petit plus, je vais chercher le e-twin, hop, e-twin et e punch et punch scale. Et pour le bouton exit, je fais la même chose, new type, pointer enter, petit plus. Je vais chercher le qui est juste au-dessus et je vais de nouveau chercher cette méthode dans e-twin punch, pardon, et c'est punch scale. Donc si j'exécute maintenant, regardez, quand je passe la souris, j'ai bien l'effet escompté. Alors je peux le rendre beaucoup plus rapide, évidemment, si ici je mets par exemple une float, pourquoi pas euh, ici est paramétrable au niveau du code et vous pouvez voir que du coup c'est facilement réutilisable pour n'importe quel objet, c'est vraiment le gros avantage. Voilà, vous pouvez voir que ici j'ai bien l'effet escompté, donc vous voyez une petite animation qui est très simple à faire et réutilisable. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, on pourrait l'utiliser vraiment de différentes façons. Alors, autre chose que je vais vous montrer avant de vous quitter, c'est que on a aussi accès à euh, des euh, propriétés qui sont assez intéressantes, qui vont pouvoir déclencher en fait des méthodes. Donc vous avez ici onStart, onStartTarget, onStartParam, vous avez ici onUpdate, vous avez onComplete. Donc vous pouvez voir que ce sont des états. OnStart, c'est au démarrage de l'animation. OnUpdate, bah, c'est à chaque fois que, que, que l'animation euh, opère, un petit peu comme l'update d'Unity. Ici, on a onComplete. Bah, ça va nous permettre, par exemple, de lancer euh, une méthode à un moment donné, notamment ici, quand euh, l'animation eTwin est terminée. Donc je retourne dans Unity pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc dans ici notre hash, euh, on va tout simplement remettre une virgule et mettre l'argument ici qui est onComplete. Et je vais tout simplement séparer de nouveau la donnée par une virgule. Et je vais euh, ici nommer en fait cette méthode. Donc je n'ai pas encore créé cette méthode. Donc je vais créer une simple méthode ici qu'on va nommer euh, euh, endAnimation. Voilà. Je n'ai pas d'idée mais ça fonctionnera. Et on va faire un simple debug.log. De « End of E-Twin e -twin Animation ». Voilà, histoire d'avoir un retour. Et donc, ici, je passe dans ma chaîne de caractères le nom, tout simplement, de ma méthode. Et vous allez pouvoir observer que maintenant, si je lance le code et que j'affiche ici la console... L'animation va se lancer, évidemment, quand je passe ma souris sur le bouton. Et dès qu'elle est terminée, on peut voir que j'ai bien l'événement qui se déclenche avec ici On euh, on End of e -twin Animation. Et ça, pour chaque bouton, regardez, tac sur le bouton Exit, tac. donc ça fonctionnera ici à chaque fois. Donc voilà, vous pouvez voir ici comment euh, fonctionne e C'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'encore une fois, assez réutilisable. Une fois qu'on l'a bien en main, euh, c'est très rapide à utiliser pour faire ce genre de petit effet d'animation. Je dirais pas des animations forcément complexes, bien que vous allez voir par la suite, on va encore l'étudier. Il y a des choses assez intéressantes aussi euh, au niveau euh, de qui pourraient s'utiliser vraiment dans la partie jeu et pas effet. Mais en tout cas, voilà. j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur eTwin.